Bonjour, bienvenue dans Dimanche en politique. La politique, elle est faite de coups de théâtre. La réforme des retraites en est une illustration. Tout devait être mis sur la table là en décembre et puis changement de tempo. Ce sera en janvier. Reste qu'il va falloir convaincre les Français une fois la Coupe du monde de football passée. D'autant que les préoccupations autour du pouvoir d'achat, du coût de l'énergie sont toujours aussi vives. Elles étaient déjà en toile de fond il y a quelques mois lors de la campagne présidentielle. Notre invité aujourd'hui est le président du Modem, François Bayrou. Bonjour. Vous êtes aussi haut-commissaire oui, oui. au plan, secrétaire général du Conseil national de la refondation et maire de Pau. J'ajoute toujours parce que un vous y êtes beaucoup. Jamais. À Pau, on joue au rugby. Alors ce sera l'année prochaine la Coupe du monde de rugby en France. Il faudra attendre un peu. On joue aussi au football, on ben. joue au basket, on joue au handball. On va parler de football. Hum. La France sera peut-être championne du monde de football si elle gagne au Qatar tout à l'heure face à l'Argentine. Pour Emmanuel Macron, le Qatar a très bien organisé les choses. Est-ce que c'est ce que vous retiendriez Oui euh, je suis sûr que beaucoup de téléspectateurs, <coughs> comme moi, ont été euh, surpris, euh, impressionnés par euh, la qualité des installations. Euh, et on a vu, du point de vue des spectateurs, on n'a vu que le football. Euh, on n'a pas vu euh, la toile de fond, l'arrière-plan qui probablement est sujet à discussion polémique. Mais ce qui a, ce qui a frappé, c'est la qualité des installations. Alors, vous parlez de, de la toile de fond. Il y a deux semaines, a été révélée une affaire de pot de vin versée à des députés européens, et notamment à la vice-présidente du Parlement européen, par le Qatar, pour qu'ils soient les relais du Qatar au niveau européen. Êtes-vous surpris par ces révélations euh, Franchement, oui. Chaque fois que des responsables politiques se laissent aller à être corrompu ce qu'il faut appeler les choses par leur nom c'est de la corruption c'est de la corruption contre euh, espèces sonante et trébuchante comme on disait en français autrefois et là plutôt des billets euh, ça vous a surpris oui franchement parce que je je n'imagine pas qu'on euh, puisse euh, euh, à ce point négliger mépriser son devoir les valeurs auxquelles on croit, c'est le groupe socialiste du Parlement européen. Euh, franchement, je ne l'aurais pas cru. Je ne dis pas que d'autres groupes ne sont pas, eux aussi, menacés de révélations. Euh, je ne dis pas qu'il ne faille pas renforcer tout ça. Mais euh, franchement, que des, que des responsables politiques qui sont... Euh, en premier lieu des militants qui croient en quelque chose, qui s'engagent parce qu'ils veulent changer le monde, acceptent comme ça de se faire acheter. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire, mais chaque fois, pour moi, c'est une surprise. Ça peut entacher tout le Parlement européen, ou c'est seulement euh, circonscrit euh, à un groupe parlementaire Les socialistes, vous disiez tout à l'heure. Oui, je ne euh, suis pas sûr que tout le monde soit à l'abri. Parce que vous voyez bien qu'il y a là quelque chose qui s'apparente à une entreprise d'influence, de, de prise de contrôle. De la part du Qatar. Avec, de la part du Qatar et, de, et, on, et on ne sait pas d'autres. Euh, mais c'est en effet quelque chose qui touche euh, à la démocratie européenne. On est très fiers. De, euh, on est le seul continent euh, qui est à ce point privilégié. Des règles démocratiques et une confiance, euh, et qu'on puisse ainsi euh, fouler au pied euh, les raisons de notre engagement collectif, c'est pour moi c'est très choquant. Un mot sur le Qatar en France, parce que <coughs> le Qatar, les investisseurs qatariens en France bénéficient d'un statut fiscal à part qui leur permet de de ne pas payer, par exemple, d'impôts sur les biens immobiliers quand il y a des reventes, par exemple. C'est un statut qui date de 2008. Emmanuel Macron en 2017 avait dit, en 2017, avait dit il faudra revoir ça, ça n'est pas normal. Vous l'aviez dit aussi, c'est resté l'être morte Est-ce qu'il faut relancer l'idée Je l'ai dit beaucoup, c'était... J'ai toujours trouvé que ce type de statut euh, dérogatoire, euh, au principe qu'on impose à tout le monde, normalement, tous les investisseurs en France, tous les agents économiques, comme on dit, sont soumis aux mêmes règles fiscales. – C'est même un principe constitutionnel. – Est-ce qu'il faut remettre ça sur le tapis ?– bah, De toute façon, les gouvernements seront obligés de le faire parce que l'opinion publique veut cette égalité des chances et elle a bien raison. Vous savez, le, le, la France est probablement le pays dans le monde où le principe d'égalité oui. est le plus respecté Donc, revoir, et le plus exigé. – Il faut revoir ce statut à part. – Et je suis persuadé que que ça se fera. Je ne sais pas quelle évolution il y a eu depuis que Nicolas Sarkozy, euh, en 2008, a, a imposé ce statut. Euh, pour moi, en tout cas, ce n'est pas normal. La Coupe du Monde ne sera probablement <coughs> pas le seul sujet de conversation à table pour les fêtes de fin d'année dans quelques jours. Il y aura forcément les retraites, mais aussi la pénurie de médicaments. Il nous est apparu pertinent de décaler de quelques jours ou quelques petites semaines l'annonce de la finalisation de la proposition du gouvernement. Et donc, euh, euh, au lieu d'opter pour le 15 décembre, nous ferons ça le 10 janvier. Repoussez d'un mois la présentation de votre réforme des retraites et l'aveu de votre extrême fébrilité. Vous avez peur et vous avez raison d'avoir peur. C'est non à cette réforme injuste, brutale. Nous sommes tous unis pour dire non. De oui. toute façon, 65 ou 64 plus l'allongement de la durée des cotisations, c'est du pareil au même. On va travailler plus longtemps. On est opposé au recul de l'âge égal de départ en retraite. Il faut, à mon sens, que les, <coughs> que les LR euh, se, se, se, se conforment aux engagements mmh. qu'ils ont pris devant les Français. Il faut faire une réforme, mais pas n'importe laquelle, pas n'importe comment, pas avec de la brutalité, mais en évitant la provocation. Antibiotiques, antalgiques, anti-inflammatoires. Tous les médicaments sont concernés. À l'heure des fêtes de Noël, il est incongru de penser que le plus beau des cadeaux que l'on puisse faire à des parents est une boîte de doliprane pour enfants. La mobilisation du gouvernement est totale. Dans le cas de plan, du plan France 2030, porté par le, le gouvernement, va nous amener progressivement à rapatrier les principes actifs les plus importants, en particulier le doliprane dès l'année prochaine. On peut tenir combien de jours avec, euh, avec ça On peut tenir, Avec euh, ça, très peu de jours. On en a pour trois jours. François Bayrou, on va commencer par les retraites. Finalement, ce sera le 10 janvier qu'Elisabeth Borne dévoilera les grandes lignes de la réforme du gouvernement. Il reste trois semaines pour changer tout. Qu'est-ce que vous croyez pouvoir faire Est-ce que vous pensez que le gouvernement va pouvoir fissurer le front du refus qu'on vient de voir euh, Si vous permettez, ce n'est pas la première question à poser. Vais, on va revenir sur le fond tout à l'heure, euh, mais prenons d'abord l'état des lieux. Première euh, considération et première certitude... <coughs> Réfo une réforme des retraites est indispensable pour la survie du régime des retraites. Le système de retraite français, dans l'état actuel d'organisation, comme vous savez, nous avons euh, édité une note de, du Haut-Commissariat au plan sur l'état réel, enfin les chiffres euh, de l'équilibre financier du système de retraite. Et ce qui apparaît, c'est que... Euh, au contraire euh, de ce qu'on disait, de ce qu qui était si souvent affirmé, euh, et que croyaient beaucoup de bons esprits, de, beaucoup d'amis euh, me disaient Mais François, il n'y a pas besoin de réforme du de système des retraites, en tout cas, ce n'est pas urgent, parce vous vous dites que c'est euh, équilibré et même euh, c'est excédentaire, disait-on. En réalité, euh, il y a 30 milliards de déficit du système de retraite qui sont pris en charge Alors, par l'argent public. Mais vous avez 30, milliards, 30 milliards, euh, on, on s'arrête une, une seconde. 30 milliards, c'est 30 000 millions d'euros. Je vois cette interrogation. Il oui, faut ouais, calculer vite. Et c'est plus que euh, le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche. Alors, est-ce que vous croyez que vous allez pouvoir euh, fissurer le front du refus qu'on vient de voir là moi, je crois aux, aux citoyens, je crois moins aux organisations qu'aux citoyens. Je pense que si les Français mesurent, se rendent compte euh, du péril dans lequel nous sommes, de la, de la menace devant laquelle nous sommes, et qui est une menace qui, fait que, ou qui ferait que si on ne fait rien, on ne pourrait plus payer les retraites d'ici quelques années, euh, et que si on ne fait rien, le déficit du pays... Hmm. Va exploser parce que, Français, parce, que les, les, parce que les 30 milliards euh, qui sont pris en charge par le budget de l'État pour équilibrer le système des retraites, ces 30 milliards-là, c'est du déficit et de la dette. Mais vous dites, vous et croyez y a plus déjà plus Français. tellement de déficit et de dette que nous sommes en situation de déséquilibre. François Bayrou, j'entends ce que vous dites. Vous croyez non, mais plus mais au Français entendre... mais, mais, je voulais... mais maintenant, juste, vous dites, mais je, crois, je crois plus aux Français. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en cas de blocage, il faudrait avoir recours au référendum, comme vous l'aviez dit il y a quelques mois J'avais toujours défendu cette idée, mais je ne veux pas me substituer ni au gouvernement ni au président Aujourd'hui, vous République. ne retenez pas cette idée euh, Je n'écarte rien. Je dis seulement que euh, vous dites le front du refus, mmh. les organisations qui disent non. Euh, en leur fort intérieur, les responsables de ces organisations savent euh, qu'il faut absolument qu'on fasse quelque chose. – Alors justement, on va euh, venir sa, sur le détail. – La preuve, ces organisations, elles sont toutes partie prenante d'un système de retraite qui s'appelle Agirc-Arco, qui est et entre les mains des partenaires sociaux. Et Agirc-Arco est en équilibre, et chaque fois que des décisions ont dû être prises pour que ce régime euh, retrouve son équilibre, soit assuré de son équilibre, elles ont été prises par les partenaires sociaux. Par les syndicats, en l'occurrence. Par les syndicats, par les partenaires sociaux. Oui. Euh, par les syndicats et l'ensemble le, et de Beyrou, ceux qui sont sur la table. Sur le référendum, vous dites que vous n'excluez pas en dernier recours. Moi, je n'ai jamais exclu le référendum. J'ai toujours été euh, persuadé que lorsqu'on se trouve en situation de blocage, lorsque quelque chose d'essentiel pour le pays est en jeu, alors. Euh, les institutions ont prévu un juge de paix. Et ce juge de paix, c'est évidemment. Et ça pourrait peur. être le cas pour les retraites en cas de blocage. J'espère qu'on a. J'espère je, que les une... blocages ne sont pas impossibles à lever. C'est une option. Parce que si on fait le travail de persuasion mmh. nécessaire, j'aime pas trop le mot de pédagogie, je l'emploie quelquefois. C'est vrai mais, que c'est vous mais, qui l'utilisez. Euh, mais, mais parce que pédagogie, ça, ça, ça peut être ennuyeux. Euh, voilà. Ça s'adresse à des, à, des, à, des, à des élèves. Ouais. Euh, euh, étymologiquement. Euh, là, c'est euh, un travail de persuasion civique. C'est tout... à des citoyens qu'on s'adresse. Alors justement, eux, ils veulent savoir, est-ce qu'on partira à 64 ans et quelques mois de cotisation en plus, ou à 65 ans Où va votre préférence Alors, cette, Vous, où euh, va votre préférence en tant que président du modèle Ce débat-là est formidable parce que, et il est entretenu par tout le monde de bonne foi, comme s'il s'agissait d'une décision... Euh, euh, pour demain matin, pour le, pour le mois de mars ouais. ou pour le mois de juillet ah bah ?– C'est ce que veut faire Emmanuel Macron, pas il, du dit, tout, il faut que la réforme en tout. juillet. – Vous voyez que même vous, euh, à ce piège-là, vous êtes pris 64 ans âge légal du départ à la retraite, ou 65 ans, ou quelques mois de cotisation en plus, ça n'est pas pour juillet. Ce n'est pas pour l'année 2023, c'est pour, que... pour dans 10 ans. J'entends, mais il faut que la loi donc, soit votée d'ici juillet, dit le président donc, de la République. Oui, non, mais on peut voter une loi et on va en parler. Alors mais... vous, qu est qu et... quelle est votre préférence à vous 64 mais... ans ou 65 ans Moi, Je suis pour qu'on puisse trouver ah. un accord. Donc. Parce qu'entre 64 ans avec des mois de cotisation en plus et 65 ans sans mois de cotisation en plus, je ne suis pas sûr... Que la différence soit abyssale. Donc les 64 ans c'est un moyen de négocier. Un entre les deux, non. 64 ans, il y a euh, un élément précis qui va dans, dans ce sens ou qui peut être pris en compte, c'est que le Sénat a voté euh, très largement 64 euh, ans. cette réforme là. À 64 ans. À avec 64 la ans, euh, avec un allongement des cotisations. Donc on peut réfléchir. Je suis persuadé qu'il oui. mmh. qu n'y a pas de réforme des retraites sans que l'ensemble des acteurs ou des responsables fassent un pas les uns vers les autres. Mmh. C'est le pourquoi, Sénat a pourquoi... Et le Sénat ouvre la porte. C'est pourquoi le Sénat ouvre le chemin. Euh, Peut-être. C'est pourquoi euh, je ne crois pas à une réforme à décision unique. Je ne crois pas à la seule question de l'âge. Je pense qu'il faut un ensemble de décisions et de mesures. Un ensemble, un mix, comme on dit, un mélange de décisions qui permettent de trouver un accord. Alors, il y a une proposition que vous faites qui n'est pas reprise par le gouvernement. Vous proposez d'augmenter les cotisations patronales de 1% qui rapporterait 7 milliards. Le mot d'ordre au gouvernement, ce n'est pas d'augmentation des impôts. Il y a peu de chances que ça soit dans le texte final. Le gouvernement euh, n'a Gouverne. pas retenu cette option. Vous le regrettez Non, non on va voir. Vous comprenez, tout le monde fait comme si l'annonce qui sera faite le 10 janvier, euh, cette annonce-là euh, mettait un terme au débat. Et ça n'est pas vrai. Le 10 janvier, le débat commence. Et euh, les parlementaires, et les forces sociales, et euh, les observateurs, les acteurs, les experts, tout le monde va essayer d'enrichir ce texte et je trouve que c'est bien. Et c'est peut-être le début aussi de beaucoup de monde dans les rues oui, c'est possible. Là, mais encore une fois, euh, si vous avez écouté les nuances entre les différentes expressions que mmh. vous avez passées sur votre écran, euh, ces nuances existent. Elles montrent qu'il y a une pluralité de positions. Chacun a une posture de départ. Euh, chacun montre un visage. En ayant à l'idée que peut-être les choses évolueront. En tout cas, moi, je le crois. Je le, crois quel, quel est le Quelle est la question euh, Moi, j'appartiens au grand courant réformiste du pays. Ceux qui croient, il y en a parmi les syndicats, non. il y en a parmi les partis politiques, vous ceux vous dites, qui vous croient... Vous pensez à qui quand vous dites ça Ceux qui croient qu'on vous, pas... vous pensez à qui Parce que, éclairez-nous, vous pensez à qui ben, il y a un certain nombre d'organisations syndicales, par exemple. Vous le, ben, le, par exemple la CFDT, par exemple la CFTC, par exemple euh, le, le, traditionnellement euh, euh, des organisations syndicales et patronales, euh, qui ont à l'esprit que euh, lorsqu'un pays a besoin de changement, ce changement on peut le faire de manière progressive, euh, en respectant les opinions des autres mm qu'on n'est pas obligé de tout mettre par terre, qu'on n'est pas obligé de faire la révolution chaque fois qu'on doit changer quelque chose. J'ai entendu le, le... Et qui pense cela que la révolution, parfois, euh, elle peut être aussi extrêmement donc, critique euh, pour un, un pays. On peut discuter avec eux ce que vous voulez dire. Avec le Modem, en tout cas, vous êtes un, un allié incontournable de la majorité, mais aussi au plan ou au Conseil national de la fondation, votre voix porte également. Pas de boule de cristal dans le bureau de François Bayrou, haut commissaire au plan. J'ajouterai un chapitre à la note parce que je plaide pour un nouveau type de logement. Ici, il s'agit de voir loin, 20 ou 30 ans. Et si le général est visionnaire, les troupes sont réduites. Cette toute petite unité, c'est un commando. Il y a 5 ou 6 personnes, mais efficace. Sa proximité avec Emmanuel Macron, c'est l'histoire d'un ralliement en 2017. Depuis, il n'est jamais très loin. Conseiller du président, patron du modem, haut-commissaire au plan et depuis deux mois, cheville ouvrière du Conseil national de la refondation, le nouvel outil pour faciliter les réformes. « Tout le monde était unanime pour dire c'est utile, c'est bien, c'est positif. Comptez à Paris, mais pesé à Pau, c'est de cet ancrage local qu'il tire avantage. Et quand le garde des Sceaux inaugure la cité judiciaire, le maire de Pau réclame déjà la prison, l'air de rien. Le ministère de la Justice euh, euh, s'est mise en route, il le fera peut-être aussi pour l'établissement pénitentiaire. Que nous Ce sont des regards <rire> À Paris, la majorité présidentielle, elle est fragile. Alors, quelle potion magique pour rassembler C'est du citron bouillant avec du miel. Ah, pour la gorge Non. Non, pour l'énergie. Et quel rôle pour l'allié des premiers jours Quelqu'un qui s'intéresse à l'astrologie pourrait euh, sans doute conclure que je suis gémeaux ascendant balance. Ce qui fait comme une complexité. triste quoi. Non, non, non. Et pour 2027, les cartes du ciel, elles, restent très floues. Vous aviez prévu un autre destin Oui, mais d'abord, le temps est long. Mais nous ce midi, le temps est compté. On va aller directement. Le Conseil national de la refondation, il est destiné à, à faire participer les Français à les réflexions sur les enjeux de la France pour l'avenir. Dans le même temps, on voit qu'Elisabeth Borne multiplie les 49,3, notamment le dernier pour le budget, le dixième pour faire passer le budget en l'occurrence. Est-ce que ce n'est pas contradictoire Non. Le 49-3, c'est euh, une, une arme institutionnelle, un outil institutionnel qui existe dans notre législation et plus précisément dans notre Constitution. – Ce n'est pas contradictoire avec… – Non, euh, la non je, bon. je vais essayer de vous expliquer. – Rapidement. – Au Parlement, euh, quand vous n'avez pas de majorité, soit vous acceptez que les textes soient bloqués éternellement, mmh. soit vous avez cet instrument qui dit… Euh, on est d'accord. Vous n'êtes pas d'accord avec le texte qu'on propose, mais pour nous, ce texte est essentiel. Donc on le... Et si vous ne nous renversez pas, bah le texte sera Alors, considéré comme acquis. Hier soir, à la tribune de l'Assemblée, Elisabeth Borne a reconnu quand même que faire passer le budget avec 10 49.3, ce n'est pas la bonne solution. Elle l'a dit elle-même. Ça veut donc dire que ça exclut le 49.3 pour l'avenir, notamment sur les retraites non, je n'ai jamais dit ça. Non, je n'ai pas dit que vous disiez je ça. Est-ce que, que vous pensez qu'il faut l'exclure Je pour pense les retraites. que c'est une arme légitime. Et c'est une aussi. arme, sur d'abord sur les retraites, euh, peut-être euh, euh, il faut <rire> rappeler que les institutions font qu'il n'y a par session qu'un 49.3 autorisé, que cette arme ne peut être utilisée qu'une seule fois en dehors des textes budgétaires. Eh oui, mais ça pourrait passer dans un texte budgétaire, les retraites. Ça pourrait. Ce serait une Donc, erreur le, – Non, le, euh, la, la chose importante pour moi, c'est que le débat ait lieu, euh, qu'on prenne le temps nécessaire pour le débat. – Sauf que le président de la République a dit qu'il faut que ce soit voté en, en, à l'été, Oui, ben, ça tiendra dans le calendrier, On, vous a, on a tout le temps. – Vous croyez que ça tiendra ?– Oui, parce bon. que euh, imaginez que nous passions plusieurs semaines à discuter le texte, euh, si vous croyez que tous les arguments n'auront pas été avancés et utilisés, Bien sûr qu'on connaîtra tous les arguments. Et donc, cette, cette organisation des pouvoirs publics français. Je vous rappelle que Michel Rocard a dû utiliser le 49.3, je ne sais pas, 28 fois. Oui, était pas, mais il n'était pas en position de force. Mais, mais, mais on n'est pas en position de force, il n'y a pas de majorité absolue. Ouais. Et les Français, d'une certaine manière, l'ont voulu. Alors, euh, on va ils ont ça. élu le président de la République et ils ont dit, mais on va Alors, équilibrer un peu les on choses. On va en parler avec Cyril Graziani, chef du service politique de France Télé, qui est avec nous ce midi pour sa carte blanche. Cyril. Bonjour Francis, bonjour M. Bayrou. Euh, on en parlait là il y a quelques instants, 10-49-3, un budget adopté au forceps. Est-ce que vous imaginiez, il y a quelques mois, une situation aussi chaotique politiquement euh, Oui, parce que j'ai toujours pensé que euh, la majorité absolue n'était pas euh, automatique. Mais pourtant, je, je vous elle est, En vérité, elle l'est. Lorsqu'un nouveau président est élu, là il y a une vague, les choses s'arrangent, mais... Euh, J'ai vécu euh, des situations dans lesquelles il n'y avait pas de majorité. Sous que... François Mitterrand, il n'y avait pas de majorité. Euh, et, et les choses euh, avançaient. Cependant, euh, je l'ai dit pour Michel Rocard. Qui avait... je, je vous euh... demande ça parce que vous disiez, dès la réélection d'Emmanuel Macron, que la priorité, c'est la réconciliation civique. Oui. On en est loin aujourd'hui. Euh, oui, on en est loin, mais peut-être en est-on plus près qu'il y a six mois vous, vous vous rendez bien compte qu'il y a euh, un très grand nombre de responsables politiques, parlementaires ou exécutifs, qui trouvent que euh, ce système d'épreuve de force perpétuelle, euh, d'affrontement qui atteint à l'Assemblée nationale euh, un, un seuil que pour ma part je n'ai jamais vu atteint, la violence des interpellations. Euh, le, le, euh, la perpétuelle mise en accusation euh, des uns par les autres et des autres par les uns. Euh, jamais on n'a connu ce seuil-là. J'ai souvent pensé que vous aviez Ils une responsabilité, vous de Ils... spécialement vous, France 3. Vous avez une responsabilité ah bon. parce que si, si euh, vous n'aviez pas ce dispositif très futé qui consiste à couper les micros de l'hémicycle, mais euh, à maintenir ah seulement oui. le micro ça de, sur France 3, de, celui bien dommage. de celui qui que sur écrit. les chaînes parlementaires. Eh bien, c'est un tort. Ah euh, ben, et donc, <rire> non mais comme vous. comme vous avez été pendant des je sais, années, mais ça le, revenir, vous avez, pas. Ben oui, euh, ça ça je vois ça très bien. Donc, écoutez-moi bien. Euh, ça a l'air d'une plaisanterie, c'est tout à fait sérieux. Si les Français entendaient le, le euh, réellement. La violence euh, mm. du climat et des interpellations qui existent dans l'hémicycle, il ne tolérerait pas Alors va, on, on va refaire de... ça quand vous, ça reviendra sur France 3. Vous, vous, par, vous parliez d'affrontement. Est-ce qu'on peut penser aussi qu'au sein même de la majorité... Vous vous souvenez, vous vous appeliez ensemble pendant la campagne. Oui. Aujourd'hui, on n'a plus l'impression que vous êtes ensemble, puisque chacun fait entendre sa voix, que ce soit Édouard Philippe pour Horizon, vous-même pour le Modem ou Renaissance. Ou, ou Renaissance. Euh, Est-ce Je vous ne partage pensez... pas du tout votre sentiment. Euh, sur les retraites, Je... on a vu qu'il y avait diffé différentes lignes quand même. Mais attendez, les retraites, euh, heureusement qu'on va pouvoir s'exprimer pendant le débat. Euh, parce Chacun que sans ça, sans ça, vous accuseriez, euh, euh, à juste titre, de d'impérialisme, de, euh, de euh, surdité. de. Non, on va pouvoir s'exprimer. Et c'est normal de s'exprimer. Mais j'ai connu beaucoup de majorités. Je n'en ai pas connu qui soient aussi euh, solidaire que celle-là. Après, vous vous trouvez, vous vous trouvez après, tous solidaires, après, oui, les les on est solidaire, mais il y a des sensibilités différentes Alors. et des voix différentes à l'intérieur même de Renaissance. Les sensibilités ne sont pas exactement les mêmes, et c'est normal, et c'est pas grave. Alors que c'est le, le dernier quinquennat d'Emmanuel Macron. C'est le dernier quinquennat d'Emmanuel Macron. Est-ce que non? pourquoi? Bah, ah bon? C'est euh, les institutions font que le président de la République, quand il a fait deux mandats, ne peut pas se représenter pour le mandat suivant. Donc vous vous plaidez Mais pour qu'il se représente Emmanuel en 2032. Mais Macron, il n'aura pas 50 ans lorsque son mandat s'achèvera. Et pour moi, euh, les responsables politiques majeurs, ceux qui ont su saisir une partie de l'histoire du pays, euh, si ça les intéresse, et je crois que ça l'intéresse... Euh, il continue à jouer un rôle dans l'histoire du pays. Vous nous dites qu'en 2027, il ne pourra pas se représenter, mais s'il a envie de se représenter en 2032 Il en a tout à fait le droit par la Constitution. Et vous le souhaiteriez, vous le souhaiteriez. Je ne suis pas en 2032, on ne sait mais pas mais où ça on sera. Non, ce serait se... une bonne idée pas, vous, ni nous. Euh, ni non, personne ne sait où on en sera en <rire> on, 2032. On... Et ces considérations oiseuses non, mais... euh, qui sont euh, perpétuellement répétées dans le monde euh, médiatique à propos de, euh, à propos de, de cette succession d'élections ne euh, me paraissent pas pour l'instant très sérieuses. 2032, on en reparlera, je vous promets, quand on y sera. Oui, oui, d'accord. Euh, comme Jean-Luc Mélenchon, vous savez, il avait utilisé cette phrase qu'il pourrait se mettre en retrait sans être en retraite. Est-ce que c'est votre volonté aussi dans les prochains mois <rire> Non, je, je suis euh, quelqu'un qui croit que la citoyenneté est une citoyenneté de pleine responsabilité, qu'on ne la met pas entre parenthèses, qu'on continue à occuper les responsabilités que les Français vous confient. Après, il y a des organisations différentes, euh, mais c'est le rythme démocratique. Euh, voilà. Vous ne passerez pas la main tout de suite alors À la tête Au du Modem, Modem ça, je déciderai moi-même, lors du prochain congrès, quelle sera ma position. Elle n'est pas prise, la décision. Merci Cyril. Merci, merci, François, merci François Bayrou d'avoir accepté notre invitation dans Dimanche en politique. Et je remercie aussi notre équipe fidèle, Tristan Donat à la réalisation, Claire, Sébastien à la rédaction en chef et Valérie Verduron à l'édition. Merci à tous les invités qui sont venus sur ce plateau au cours de l'année 2022, qui a été une année présidentielle. Alors on verra ce que nous réserve 2023, bien évidemment. Je vous donne rendez-vous le 8 janvier. Tout de suite, David Bouhéry pour l'actualité de la mi-journée.